Marc, à toi. Merci Nathalie pour cette, ce rappel de la soirée d'hier, donc vous êtes loin, vous ne voyez pas les cernes, mais je crains que sur l'image sur on puisse les voir. Alors, j'ai voulu commencer par un peu de poésie, c'est pas l'habitude, je ne suis pas réputé pour euh, cette qualité, mais j'ai intitulé cette présentation vous faire le portrait d'une école, en, en souvenir évidemment de Jacques Prévert, mais surtout d'une classe de CM2 qui avait fait une très jolie description d'une école. Alors pourquoi parler des écoles et pourquoi essayer de faire le portrait des écoles Parce qu'aujourd'hui, je pense que vous l'avez vu à travers différentes, euh, différentes conférences, ça devient une unité essentielle du système éducatif et donc il semblait normal d'aborder cet angle-là. Je pourrais vous dire que ceci n'est pas une école, hein, pour faire référence à un autre Belge, et l'angle que je vais aborder, il va quand même être beaucoup moins poétique que ce qu'un Magritte ou euh, un Prévert pourrait faire. Et vous voyez déjà derrière se profiler les indicateurs, évidemment, dont il était question tout à l'heure. Alors, parler d'école, le monde francophone... On parle certainement beaucoup, mais sous cet angle-là, sous l'angle des indicateurs, de la description, de la modélisation, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on fait tous les jours, mais c'est quelque chose qu'on fait déjà depuis très longtemps, puisque par exemple l'État grisé euh, avait, dans les, les fins des années 90 hein, ou 90, avait déjà accompli un, un important travail sur les collèges en France à travers euh, différentes perspectives, et notamment cette idée d'acquis cognitif et socio-affectif, donc il y a différentes façons d'aborder le problème de l'école, il n'y a pas que les résultats qui comptent, il y a aussi d'autres aspects, et on peut essayer de les approcher, ce qu'on essayait déjà en 1997. Plus modestement, moi je m'étais lancé dans une affaire, alors je ne... il y a prescription à ce texte, euh pas référence ni date mais c'est une première tentative de modélisation de l'école avec beaucoup d'erreurs et notamment une appréhension de, de l'école sans tenir compte j'en parlerai un peu plus d'une approche multiniveau puisqu'on est en principe dans un système beaucoup plus complexe là je crois qu'un étudiant de master ne ferait pas ça alors si j'essaye de, de retracer l'intérêt pour, pour l'école et communauté on trouve moi je pense de deux de textes, il y a le, le bouquin qu'avait coordonné Marcel Cray à propos d'un des colloques de l'ADME sur l'établissement. Ça date, ça date déjà et je pense que c'était une, une, vraiment une intéressante synthèse et une position à un moment donné de l'histoire qui, qui vaut la peine d'être revisitée. Et puis, sur les aspects efficacité équité, à Liège, on avait consacré un colloque à ce sujet, un épais bouquin publié chez Debouc sur les problèmes d'indicateurs et l'établissement n'était sans doute pas complètement hors du circuit. Alors, le fil conducteur d'une partie de, de mes travaux, euh, en fait je peux, la, je peux le résumer comme cela, euh, il tourne autour de la mise en place de politiques d'éducation prioritaire, et c'est à travers finalement... Quand je regarde le, le passé, c'est à travers ce fil conducteur que finalement, on peut voir apparaître l'intérêt, dans mes travaux à moi, hein, je ne suis pas très modeste de dire ça, mais dans ces travaux, de voir l'intérêt pour l'établissement. Si on veut mener une politique particulière et donner plus à ceux qui ont moins, ou en tout cas ne pas donner moins à ceux qui ont déjà moins, hein, eh bien, il faut pouvoir identifier l'unité à laquelle on va s'adresser, l'unité à laquelle on va donner les moyens, et les moyens, ils passent par l'établissement scolaire, et pour pouvoir adresser cette politique euh, en essayant de fournir davantage de moyens dans certaines écoles, parce que ça se justifierait, eh bien, il faut pouvoir, évidemment, décrire chacun des établissements et dire pourquoi cet établissement, plutôt qu'un autre, devrait être aidé. Voilà certainement, en tout cas, le, le point de départ de, de mes interrogations. Alors, je vais aussi parler de la Belgique, parce que c'est ce que je connais, je crois, le, le moins mal, mais on dit beaucoup de choses et d'horribles choses sur les écoles, et là, je reprends un, un bout de texte d'un édi, éditorial c'est un journaliste qui écrit ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il écrit Il écrit cela au moment où on discute d'un décret sur les inscriptions. Une des façons, c'est de donner plus à ceux qui ont moins. Une autre façon, on le verra tout à l'heure, c'est de s'arranger pour que les populations des écoles soient équivalentes et qu'on n'ait pas des écoles ghetto, hein, ce qui est souvent le, le terme. Et qu'est-ce qu'il dit Eh bien, en fait, ce journaliste, qui maintenant euh, travaille pour un des partis politiques euh, au pouvoir, dit la chose suivante, l'égalité des chances est une fiction. La vie est injuste, c'est cruel, mais c'est comme ça. Voilà déjà une belle perspective. Évidemment, si on part sur ce point-là, il n'y a plus rien à faire, plus besoin de recherche, plus besoin de travail. On se demande même ce que les enseignants devraient encore faire. Donc, évidemment, ce, ce, ce genre de, de choses qu'on affiche dans un journal, dans un des deux journaux nationaux en Belgique francophone, ça décoiffe et ça énerve. Comment ça m'énerve Alors, il n'y a pas que le journaliste qui, qui peut dire des choses comme ça. D'autres vont dire, mais finalement finalement, on est dans un système qui est assez paradoxal. Ouais, c'est ce que Xavier Delgrange, qui est un, un juriste, dit. Quand on regarde, cette fois-ci, non pas les indicateurs ou les résultats, mais quand on regarde, finalement, les textes, quand on essaie de comprendre comment ça se passe, la Belgique est un pays assez paradoxal. Alors, ce n'est pas le seul pays paradoxal, mais dans ce pays paradoxal, ce qui est paradoxal, c'est qu'on puisse choisir son école, alors même que l'ensemble des mécanismes euh, juridiques qui encadrent l'école, vont vers une plus grande homogénéité des objectifs à travers les socles de compétences, des fonctionnements, des règles d'inscription, etc. Et donc, euh, dit Xavier Delgrange, en fait, le, le choix aujourd'hui, pour beaucoup de parents, se résume non pas à choisir un type d'école pour ce que c'est, mais peut-être un type de public dans cette école. Et il en arrive à dire, euh, finalement, ce qu'on cherche dans notre système, c'est séparer mais égaux, c'est-à-dire des écoles qui se vaudraient toutes, mais dans lesquelles on n'a pas forcément envie de s'inscrire, et on veut pouvoir être entre soi. Cet entre soi est important pour les parents, c'est ce qui semble être le moteur principal, pas le seul évidemment, certains parents vont choisir des écoles pour ce qu'elles sont, pour la pédagogie qu'elles Peuvent prôner et on voit en effet apparaître des écoles à pédagogie spécifique, hein, euh, aussi en Belgique, mais euh, la, la, la, la, ligne, la ligne principale semble être cette idée d'entre-soi. Séparer mais égaux, pour rappel, c'était le principe qui prévalait au moment de la ségrégation raciale aux États-Unis. Il y a des écoles pour noirs, des écoles pour blancs, et c'est mieux comme ça, comme ça chacun reçoit son, son le meilleur qui puisse être possible et on vit séparément. Et, c'est ce genre de, de, de réflexion, évidemment, euh, quand on l'applique au système éducatif qu'on connaît bien, qui euh, permet de se dire que notre position est peu enviable. Et pour les chercheurs, c'est évidemment un moteur important de se dire, bah, il y a des choses à faire, on peut améliorer les choses. Alors, je ne vais pas faire euh, Dirk, fait, Dirk Jacobs l'a fait hier, un, un descriptif de notre position belge dans euh, les résultats PISA, mais en résumé, on peut dire que ce n'est pas terrible. C'est assez euh, euphémique que de dire cela. On a travaillé sur d'autres indicateurs d'équité au niveau européen, Nathalie l'a gentiment rappelé, et ce n'est pas terrible, oui, non plus. Et puis, quand on regarde des travaux comme ceux de Nathalie Mons, par exemple, en, en 2007, elle nous place sous l'étiquette de modèles dits de séparation, et je crois qu'elle a bien compris, quand elle dit ça, comment fonctionne le système. Le système fonctionne en essayant de faire des groupes d'élèves, les classes, les écoles, qui sont aussi à l'interne, homogène que possible, et qui donc forcément se distingue d'autres établissements. Si je voulais faire le portrait du système scolaire belge, avec ces quelques mots, je pense que j'en ai dit déjà pas mal, et on peut comprendre, même si on vient de la planète Mars, ce que ça peut vouloir dire. Alors, ça amène les chercheurs à utiliser parfois des termes qui sont un peu violents, mais on est bien obligé de dire le système tel qu'il est, et encore une fois ce n'est pas le seul, hein. je pense que si on, si on se penche un petit peu sur si le système français on serait aussi autorisé à parler de modèle de ségrégation. La ségrégation c'est quelque chose qui évidemment euh, a l'air assez fort, mais quand on la considère avec une définition de chercheur ça veut simplement dire qu'on traduit dans l'espace des différences de valorisation, et à certains endroits, certains individus vont se retrouver, et ces individus sont plus valorisés que d'autres individus qui se retrouvent ailleurs, dans d'autres établissements, et de ce fait, les individus ne se rencontrent pas. Et les écarts de départ s'amplifient progressivement, chacun vivant, euh, vivant sa vie. Et donc le séparé mais égaux, c'est surtout séparé et inégaux, qu'on devrait dire. Alors... Un point évidemment qui est important, si on n'est pas philosophe, mais qu'on veut essayer d'approcher le, le système, c'est évidemment de se dire est-ce que ce, ce genre de mécanisme, il est mesurable. Oui, il est mesurable et c'est une partie des travaux que je mène que d'essayer de mesurer, de quantifier, de décrire l'ampleur de ces ségrégations. Je reprends des données de PISA qui sont un peu anciennes, mais qui permettent assez aisément de comprendre, je crois, le phénomène. Ces pourcentages représentent quoi Ils représentent le, la part des élèves les plus faibles qu'il faudrait déplacer pour que chaque école ait sa part d'élèves faibles. La même part. d'accord Et donc si je prends les élèves les, les plus faibles, par exemple les 10% des élèves les plus faibles, par exemple, en maths, en lecture, en sciences, eh bien je dois déplacer 6 sur 10 élèves faibles en les réaffectant aux écoles pour que chaque école et sa part d'élèves faibles. Alors vous allez dire, c'est beaucoup, c'est peu Eh bien, l'intérêt des comparaisons internationales, c'est de regarder ce qui se passe dans d'autres pays. Et si je me déplace de la Belgique vers la Finlande, qu'on cite souvent en exemple, eh bien, c'est moitié moins, l'ordre de grandeur. Donc, tous les systèmes ont des écoles qui sont peuplées d'élèves un peu meilleurs ou un peu moins bons, bien sûr, ou un peu plus socialement défavorisés que d'autres, mais l'ampleur du phénomène peut être beaucoup plus importante dans des systèmes basés, comme chez nous, sur un modèle de séparation pour garder la, les, les termes de Nathalie Monks. Je vais passer très vite d'autres chiffres, simplement pour dire qu'on peut répéter ce mécanisme, on peut s'intéresser aux plus faibles, on peut s'intéresser aux 10% des plus faibles, on peut prendre les, les catégorisations de PISA en dessous du niveau 2 et se dire est-ce que c'est pareil Oui, c'est pareil, donc le, le, le mécanisme de description est robuste. Donc les méthodes, on peut les raffiner, on peut faire beaucoup de choses, mais on arrive en permanence au même type de résultats. Et donc, quand on arrive à ce genre de résultats convergents, le chercheur est autorisé à pointer ce genre de choses avec une certaine assurance. Alors, ce qui, ce qui est aussi important à souligner, c'est que la ségrégation, elle n'est pas volontaire. Les enseignants ne sont pas méchants, les chefs d'établissement non plus, et le ministre ou la ministre non plus. Donc ce n'est pas ça le problème. La ségrégation, c'est le résultat d'un ensemble de mécanismes de décision qui, à petite échelle, semblent anodins et qui, progressivement, font des phénomènes. C'est un peu l'effet papillon. À toute petite échelle, on voit un petit battement d'aile, et puis à grande échelle, quand on se déplace, on voit que les écoles sont extrêmement disparates ou extrêmement inégales. Je crois que c'est un des points importants. Il n'y a pas de loi Ségrégative. on n'est pas dans l'apartheid au sens légal du terme, on est dans le résultat, à la limite même de textes qui disent le contraire. Il ne faut pas qu'il y ait de la ségrégation, il faut éviter ce genre de choses. Donc on est dans un modèle un peu paradoxal. Alors ça peut se traduire de façon extrêmement variée au niveau des établissements, au niveau des filières, etc. Et ce qui est aussi très compliqué quand on veut combattre la ségrégation, si c'est une préoccupation, c'est que c'est un mécanisme euh, qui n'est pas absolu. Il est de nature statistique. Et quand vous êtes confronté à des mécanismes qui ne sont pas tout blancs ou tout noir, mais qui sont de nature statistique, malheureusement, il y a des exceptions. Et donc, évidemment, il y a toujours quelqu'un pour dire « moi je connais quelqu'un qui orphelin, avec des parents qui n'avaient pas fait d'études de toute façon, a quand même réussi brillamment, donc le système scolaire est bien juste hein ». Donc on peut évidemment dire ce, ce genre de choses, mais on raisonne par l'exception et non pas par le mécanisme général, et dans ce cas-là, bon, on peut dire à peu près n'importe quoi, et son contraire, il y a toujours des exceptions, c'est heureux qu'il y ait des exceptions, mais ce n'est pas ça qui doit gouverner le système. Alors, on pourrait évidemment s'intéresser, quand on essaye de mesurer et de décrire l'école sous l'angle de l'effet de ségrégation, un peu avec les indicateurs que je vous ai donnés tout à l'heure qui étaient des résultats des performances en mathématiques, en lecture ou en sciences. on peut aussi s'intéresser à des mécanismes de ségrégation qui portent sur toute autre chose. On peut s'intéresser à la ségrégation socio-économique, c'est-à-dire dire, dire est-ce que dans notre système éducatif, les pauvres sont dans certaines écoles et les riches dans d'autres écoles, et je vais parler pauvres et riches de façon évidemment un peu carrée pour qu'on se comprenne bien, mais c'est plus fin que cela, et ça demande évidemment de créer des indicateurs, euh, encore des indicateurs sur ce que seraient les élèves plus ou moins favorisés. On peut le faire en termes de genre. Aujourd'hui, en Belgique, il n'y a plus d'école belgique francophone, il n'y a plus d'école uniquement de filles ou uniquement de garçons. Mais si on regarde certaines filières ou certaines écoles même, parce qu'elles abritent certaines filières, on va voir essentiellement des garçons ou essentiellement des filles. La nationalité, l'ethnicité, si vous utilisez ce vocable-là, les caractéristiques académiques, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, les élèves faibles et les élèves forts, ou les élèves qui ont déjà cumulé beaucoup de retard, par exemple, les convictions religieuses, on est dans un modèle évidemment un peu paradoxal en Belgique, puisque les écoles sont initialement, en 1831, la Constitution prévoit, qu'on puisse créer librement des écoles, et elles se structurent sur base confessionnelle ou non confessionnelle, des écoles libres, catholiques, essentiellement à cette époque-là, et des écoles publiques euh, qui ne sont pas euh, confessionnelles. Et on peut évidemment aussi s'intéresser aux effets de ségrégation, cette fois-ci sur base linguistique, et c'est évidemment quelque chose qu'on peut en Belgique en particulier regarder, puisque à Bruxelles, il n'y a pas de sous-nationalité en Belgique, mais à Bruxelles, il y a des écoles francophones, des écoles néerlandophones, régies par leur loi propre, et les élèves, ils ne s'arrêtent pas aux frontières des écoles en fonction de la langue, ils peuvent choisir, changer d'école, etc. Donc on peut aussi s'intéresser au clivage et à l'organisation sur base linguistique, cette fois. Alors, arrivé à ce stade-là, vous avez vu que le système produit de la ségrégation, en tout cas on observe de, de la ségrégation, on observe que tout le monde n'a pas les mêmes chances d'être n'importe où, avec n'importe qui, alors même qu'on est dans un système, contrairement à nos voisins français pour l'enseignement public, où chacun choisit. On a un système de liberté de choix légèrement tempéré aujourd'hui, depuis quelques années, par un système d'affectation au début du secondaire, mais ce, ce n'est pas cela qui crée de la ségrégation, euh, en tout cas. Alors, pourquoi souhaiter plus de mixité sociale et académique ben Je pense qu'il y a deux façons d'aborder de, cette question. On peut dire, ben, en fait, pour soi-même, c'est important que les écoles soient mixtes d'un point de vue social, c'est important qu'elles soient euh, peuplées d'élèves qui ont des handicaps et d'autres qui n'en ont pas, que les écoles soient peuplées d'élèves forts et d'élèves faibles, parce que c ça fait partie du vivre ensemble. Hein, Aujourd'hui, dans le système belge, il y a à peu près 4,5% des élèves qui sont dans l'enseignement spécialisé, dans des écoles qui sont en dehors, dans d'autres bâtiments, écartés, etc. Ça a été un choix. En 1971, l'idée, c'était de vraiment faire quelque chose pour les élèves qui avaient des handicaps. Aujourd'hui, on a surtout une autre forme de ségrégation, ce qui fait que nos 4,5% d'élèves dans le spécialisé, ils représentent 9 fois plus d'élèves que dans d'autres systèmes éducatifs qui n'ont pas fait ce choix de séparer les élèves porteurs de handicap. Et ce faisant, ce faisant, eh bien, dans nos écoles, les élèves de l'enseignement ordinaire ne croisent quasiment jamais de camarades porteurs de handicap. Ils les rencontreront après, plus tard, peut-être, ou en dehors de l'école, mais l'école n'est pas un lieu où on rencontre des élèves différents à ce point. Et donc ça n'aide pas non plus à comprendre cette différence. L'autre aspect, évidemment, et qui concerne davantage cette fois-ci le, le, le chercheur, c'est de se dire, mais aussi un des points importants dans l'évitement dans de la ségrégation, c'est qu'en gardant des écoles suffisamment hétérogènes, c'est aussi un gage de réussite, une absence de nuisance pour les plus forts et certainement un avantage pour les plus faibles. C'est en tout cas... Quand on, quand on y regarde un petit peu, c'est plutôt ça la tendance. Donc avoir des écoles hétérogènes, ce n'est pas condamner les élèves les plus forts à perdre énormément et à se retrouver dans une situation plus désavantageuse, alors que les élèves les plus faibles, eux, peuvent tirer parti de cette aventure-là. C'est un autre argument, si vous voulez, dans les deux branches. Il y a un argument qui est plutôt de nature philosophique et l'autre qui est plutôt de nature performance pédagogique et réflexion pédagogique. Et je pense que les deux arguments, alors dans le même sens, on peut évidemment s'appuyer très certainement pour souhaiter un système davantage hétérogène ou à l'interne des établissements et à l'interne des classes. Alors, je ne vais, vais pas lire ce que vous avez sous les yeux, mais euh, la, la, la personne qui fait cette synthèse fait une très très intéressante synthèse, c'est une juriste de, de la situation au moment où on discute des décrets d'inscription. Premier, de, des trois décrets sur les inscriptions dans le secondaire, et euh, elle, ce qu'elle dit, c'est que finalement, il y a une relative, un relative accord sur ce que je viens de vous dire précédemment, c'est-à-dire, bon, il vaut mieux des écoles hétérogènes. Et euh, elle poursuit en disant, bah, finalement, dans le monde francophone, dans la littérature scientifique, dans le monde belge, si on regarde ce que produisent les, les, les chercheurs des, des six universités francophones, eh bien, il y a cet accord pour dire il vaudrait mieux plus d'hétérogénéité. Donc, c'est certainement euh, cela le sens, mais ce n'est pas ce qu'on observe. Alors, pourquoi est-ce que ces ségrégations apparaissent quand on essaye de, de comprendre la, la, la, la façon dont ces, ces, ces ségrégations s'installent, ces effets de ségrégation Eh bien, on identifie dans cette littérature qui a été évoquée précédemment euh, trois, trois, trois causes. Une première cause sur laquelle je vais revenir un peu plus longuement, qui est l'organisation en quasi-marché du système éducatif belge, je m'en explique juste un peu après. D'autres structures vont aussi favoriser cette, euh, cette ségrégation, c'est l'organisation de filières hiérarchisées dans notre système. Et ça, on n'est pas les seuls à avoir ce genre de, de système, les collègues suisses ont aussi des filières hiérarchisées. Hein. Donc on, on a une filière d'enseignement général, filière longue, qui conduit aux études supérieures, et puis... Une déclinaison en filières techniques, professionnelles, spécialisées, alternances, etc., etc. Et quand on observe le modèle belge fonctionner, on a ce qu'on appelle maintenant communément l'effet toboggan. On part du général et on atterrit progressivement dans d'autres filières en fonction d'une sélection qui n'a rien d'un examen de la capacité à exercer un métier manuel. On pourrait se dire, ok, si on allait dans le professionnel pour devenir plombier parce qu'on a une aptitude particulière qui aurait décelé l'école et qu'elle conseillerait d'aller dans l'enseignement professionnel, voilà une bonne idée. Non, on va, pour caricaturer à grands traits, on va faire plombier quand on n'est pas bon en latin, hein, ou en maths, ou en français, etc. Et donc, évidemment, c'est certainement pas comme ça qu'on peut aider à l'orientation. C'est ce qu'on appelle une orientation par choix négatif, donc l'évaluation va se traduire essentiellement par des mécanismes de relégation et de sélection par absence de compétences générales égales orientation vers de l'enseignement technique ou professionnel. Euh, le troisième point est aussi important, c'est-à-dire dans le modèle tel qu'il est là, euh, on a davantage un traitement des difficultés de manière excluante. Quand on n'est pas assez bon, on est replacé ailleurs. Et ça se traduit aussi par le redoublement. Ceux qui ont assisté à la présentation de, de Dirk ont vu que le, le taux de redoublement à Bruxelles à 17 ans, deux tiers des élèves ont pris un an dans la vue. D'accord Pour donner un ordre de grandeur, ce n'est pas anecdotique. On n'est pas en train de se dire il faudrait réduire un peu le redoublement, ce serait bien si. Non, le redoublement est massif et non seulement il est massif, mais il est peu efficace. Et il ne conduit pas à améliorer le système. On ne peut pas dire qu'ayant du redoublement, notre système est particulièrement performant. C'est le contraire. Et donc, le, le, le, peut-être le privilège ou le triste privilège du système belge, c'est de cumuler les trois principes. Un marché, des filières hiérarchisées et un traitement des difficultés par l'exclusion. Et ayant trois voies, cumulant les trois principes, bah, on a forcément des résultats qui sont explosifs. D'autres systèmes vont utiliser l'un, l'une de ces voies, et avoir des résultats qui sont généralement moins catastrophiques que les nôtres. Alors, petit mot sur le quasi-marché, c'est quoi cette affaire Pourquoi est-ce qu'on parle de quasi-marché Alors, marché, c'est assez facile à comprendre. On choisit son école majoritairement, à part une petite exception de régulation au début du secondaire, mais qui, qui reste une régulation de marché. On choisit son école, on a le libre choix, il est constitutionnellement prévu de pouvoir choisir, à l'époque c'était école avec Dieu ou sans Dieu, aujourd'hui c'est choisir parmi l'offre qui est là, et on est vraiment dans un marché pour beaucoup, au point même, au point même que certaines écoles développent des stratégies marketing. On a mené, on a présenté, je pense, dans le cadre de, de, de la REF, je pense, euh, non, du REF, pardon, une, un, un papier, euh, Nathaniel Friand fait cela dans l'équipe, qui analyse les sites internet des écoles, les, les pages où les écoles se présentent. Et très clairement, sur les 300, 300, 300 400 présentations d'écoles, on trouve des stratégies marketing qui sont liées à la population de ces écoles. On va voir dans les écoles d'enseignement général une mise en valeur de, de l'effort, des valeurs, de la tradition, des études longues, etc. Alors que dans d'autres écoles qui vont scolariser davantage des élèves défavorisés d'un point de vue socio-économique, qu'on mesure avec un indice socio-économique, on va voir que c'est tout à fait autre chose. Le marketing va être humain, compréhensif, encadrement, hein. et donc vous allez trouver comme cela... Une, toute une rhétorique dans les écoles qui, vont, qui, qui, qui va pardon, indiquer le genre de public qui est attendu. Les écoles vont aussi dé développer un système de marché niche. C'est très dur le marché. Alors pour éviter d'être en concurrence avec tout le monde, eh bien, on va se positionner sur le marché à un endroit particulier en fonction du type de public qu'on espère, ou en fonction du type d'activité, on va plutôt faire de l'enseignement général, ou plutôt de l'enseignement technique et professionnel. Donc on a réellement un positionnement, qu'on pourrait analyser si on faisait du marketing, qui est un positionnement marketing. Euh, c'est comme ségrégation, hein. c'est dur à entendre, mais je pense que quand on décrit les faits, et quand on observe ce qu'on observe, marketing n'est pas un gros mot, ça décrit bien ce qui se passe. Hum, alors, le recrutement va aussi s'effectuer à travers, finalement, des réseaux d'établissements qui vont se positionner sur ce marché, à la fois dans des niches, mais qui vont aussi entretenir les uns avec les autres des interdépendances compétitives, pour reprendre les termes de, de mon collègue de l'UCL, Bernard Delvaux, par exemple. Euh, C'est-à-dire que moi, je suis en haut de la pyramide, je fais de l'enseignement général, et chaque année, il y a 800 personnes, ou 600 personnes, ou 400 personnes, et j'ai 300, 400 places, et voilà. Et puis, d'autres établissements vont très peu organiser de premier degré du secondaire, par exemple, et vont recueillir les élèves qui ont quitté les établissements d'enseignement général, et on va les récupérer quelques années après dans, euh, éventuellement, des filières techniques et professionnelles. Donc, on a ce système, chacun jouant son rôle, hein, soit de récupérateur, soit d'initiateur, de tête de réseau, si vous voulez, euh, des établissements. Alors, pourquoi est-ce que ce n'est pas vraiment un marché ben, Tout simplement parce que les gens ne payent pas il est interdit en Belgique, y compris dans l'enseignement libre, qui est subventionné, de demander des droits d'inscription. Donc, en fait, vous payez tous à travers les impôts, mais on ne paye pas au moment de l'inscription, il n'y a pas de prix. Il faut savoir, évidemment, que certaines écoles continuent à demander des aides, hein, ou éventuellement, mais les textes de plus en plus cadre cela, on peut demander des frais de photocopie, mais ça doit être les frais réels, etc., etc. Donc on a tout un système qui vise en principe à ce que les parents ne payent pas. Évidemment, si vous organisez comme voyage de fin d'études, en dernière année, une traversée vers New York, et que vous le dites dans notre projet, nous on va à New York, alors c'est en dehors de la période scolaire, hein pas de problème, la loi dit rien contre ça. Simplement, vous annoncez aux gamins que peut-être eux n'iront pas à New York, alors que d'autres trouvent que New York, ils y sont déjà allés, et que ben, pourquoi pas hein, Les parents ne sont pas tous dans la même situation. Euh, ce qui est aussi euh, particulier, c'est qu'on est dans un marché où les, les produits sont peu normés. Par exemple, en Belgique, il y a peu d'évaluations, il n'y a pas de baccalauréat, mais il y a quelques évaluations, à la fin du primaire, par exemple, il est interdit aux écoles d'afficher le taux de réussite, de réussite aux examens. Ce qui fait que vous choisissez votre école, mais vous n'avez pas, comme pour une machine à lessiver, la consommation de la machine à lessiver. Donc théoriquement, pour choisir une école en Belgique, vous pouvez vous baser sur le projet d'établissement, ce qu'on vous en dit, etc. Mais les performances du système, vous n'avez pas ces informations-là, au motif qu'il ne faut pas exacerber la concurrence. Il faut surtout ne pas donner des informations à ceux qui veulent acheter. C'est assez paradoxal dans un système... Alors, je ne défends pas le marché. Hein, je suis simplement en train de dire qu'on permet aux gens de choisir, mais on ne donne pas aux consommateurs, puisque c'est bien des consommateurs, les moyens d'exercer leurs droits de consommateurs. Et je ne plaide absolument pas pour qu'on révèle les résultats. Je dis simplement qu'il est paradoxal qu'un système qui est basé sur la liberté de choix ne donne pas toutes les cartes à ceux qui vont choisir. Et ce qui se passe donc, c'est qu'on a des délits d'initiés. Ceux qui sont armés pour savoir et malheureusement, on est entre nous, donc ça ne s'ébruitera pas, mais les enfants d'enseignants ont la chance d'avoir des parents enseignants qui connaissent donc bien le système et qui connaissent les valeurs relatives, au point d'ailleurs que dans certaines écoles, il n'y a pas un enfant de parents enseignants qui est dans cette école-là. Les parents ont bien compris que ce n'était pas là qu'il fallait mettre les gamins. Ce qui doit certainement obliger à faire de grands écarts. Hein C'est-à-dire, je travaille, mais je ne suis pas si fier que ça ou j'y arrive pas tant que ça. Et ça amène évidemment à regarder le, le dernier point, c'est de dire, en fait, c'est pas vraiment un marché non plus parce que les clients sont une partie de la valeur de la marchandise. C'est pas anodin d'être tel ou tel type d'élève dans tel type d'école et ce serait pas pareil si les élèves étaient différents. D'accord Donc c'est aussi une partie de la valeur à travers les élèves. Donc c'est pas vraiment un marché, c'est un quasi-marché pour toutes ces raisons-là. C'est assez compliqué et il y a ces fameuses interdépendances compétitives qui structurent, qui mettent sous tension le système. Alors, Autre question, peut-être, qui vient souvent. Vous voyez que le système n'est pas, pas riant, hein enfin, en tout cas, n'est pas riant pour tous. Et quand vous devez vivre dans ce, ce paysage, il y a parfois besoin de se rassurer. Alors, une des façons de se rassurer, c'est de se dire que ce n'est pas la faute à l'école, l'école n'est que le reflet de la société. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on va entendre très souvent. C'est, vous savez, notre école, oui, bien sûr, mais il n'y a pas d'élèves pauvres tout près. Oui, mais c'est tra... eux qui choisissent. Et en fait, nous sommes juste le reflet de la société. Dans le brabant wallon, c'est compliqué, parce qu'il n'y a pas de pauvres. Hein vous vous rendez compte euh, C'est donc compliqué. Alors, ce n'est pas totalement faux. Ce n'est pas totalement faux, bien sûr. La géographie, elle est importante. Ça, c'est Bruxelles. Le, le rouge, ce sont les quartiers, les quartiers qui accueillent des élèves particulièrement défavorisés. Les quartiers verts, bah, c'est la, la périphérie sud de Bruxelles, par exemple, qui, qui est une périphérie aisée. Si on regarde les écoles on retrouve les mêmes couleurs, bah on retrouve évidemment une superposition pour une part. Donc en effet, l'école, elle tient compte du substrat. Mais à Bruxelles, vous pouvez vous déplacer d'une école à une autre dans un mouchoir de poche. Les transports ne sont pas mauvais, et pourtant on va retrouver une ségrégation qui finalement aggrave entre écoles le substrat sur lequel ces écoles sont construites. Et les travaux notamment d'un collègue géographe bruxellois, Pierre Marissal, montrent très bien que dès la maternelle, ce n'est pas la réplique à l'école de ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire des quartiers, mais c'est déjà un affinage et une séparation et des mécanismes de séparation qui sont à l'œuvre. Donc l'école n'est pas le reflet exact, c'est le reflet déformant et amplifiant de la situation, en tout cas pour ce qui concerne la Belgique francophone et pour ce qui concerne Bruxelles en particulier. L'excuse du « c'est comme ça parce que nous sommes le reflet du terrain », ce n'est pas tenable. Ce pas tenable réellement si on est de bonne foi. Alors, ça amène des travaux à la croisée de différentes disciplines, et je crois que c'est aussi quelque chose que j'aimerais pointer dans le portrait d'une école. Pour faire le portrait d'une école, il n'y a pas seulement un peintre, il faut beaucoup de peintres et beaucoup de techniques différentes pour faire ce portrait d'une école. Et on va donc devoir mobiliser, je vous parlais de mon collègue géographe Pierre Marissal, des sociologues comme Bernard Delvaux, des spécialistes de l'éducation, des spécialistes de l'éducation comparée, qui vont pouvoir éclairer la compréhension des mécanismes. Et donc, ici, c'est un petit esquisse de, de travail de, de Bernard Delvaux qui essaie de montrer les, les zones dans lesquelles les écoles vont recruter, comment cela s'organise. Si j'étais dans le domaine du marketing, je parlerais de zones de chalandise, hein, par exemple. Donc on peut essayer de comprendre et de voir quelles quelle zone influence quelle autre et quelle école prend des élèves à quelle autre C'est ce qu'on a fait par exemple ici, on a essayé de fabriquer dans, dans, dans mon service, Nathaniel Friand notamment, à travers sa thèse, a essayé de montrer comment les élèves pouvaient, alors qu'ils devraient, les élèves qui habitent ici, alors qu'ils devraient, si on avait un modèle, simplement je vais à l'école d'à côté... Allez ici, vont plutôt dans cette école-là. Les élèves qui sont là vont plutôt dans cette école-là. Donc ils vont systématiquement, pour certains d'entre eux, aller vers une école qui, en moyenne, est plus favorisée. Et en se faisant comme ce sont des élèves les plus favorisés de cette zone, ils accroissent encore le fossé entre les écoles rouges, défavorisées, jaunes et puis vertes. Donc, par exemple, ce sont des mécanismes qu'on peut très bien décrire. Avec les bases de données aujourd'hui, on peut faire cette exploitation. Alors, ceci est sans doute illisible, mais c'est le modèle sur l'ensemble du territoire et pas seulement euh, ici, à travers trois, quatre écoles. On peut faire donc des choses comme ça. C'est mon portrait d'une école. Ça, c'est une école. Enfin, en tout cas, pour un chercheur en éducation, c'est une école. Hein. Euh, on montre ici ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une école qui n'a presque pas école secondaire, qui n'a presque pas d'élèves au premier degré dans les deux premières années. Et puis les élèves vont arriver ici en troisième année, après généralement s'être étamés dans une école où il n'y avait que du général, soit avec de l'échec soit simplement parce qu'on leur conseille d'aller plutôt dans cette école-là et on émet un, une attestation d'orientation restrictive qui les oriente vers une école où il y a essentiellement du technique et du professionnel. Je vais passer ici tous les détails, mais on peut regarder si cette école produit plus de redoublement qu'elle n'en consomme. On a des écoles qui sont des productrices nettes de redoublements principalement des écoles d'enseignement général qui vont produire du redoublement. Et puis, leur redoublement ne va pas être consommé dans cette école-là, il va être externalisé et d'autres écoles vont s'en occuper. Et puis, ces écoles-là, ben, elles sont des consommatrices de redoublement, en quelque sorte, puisque les élèves qui leur arrivent, généralement, ont un passé de redoublement. Ceci est un petit focus sur Bruxelles que vous voyez tout à l'heure et qui montre comment, finalement, les élèves passent d'une école à l'autre. Donc, les élèves de A vont pour une petite part en D, école plus défavorisée. Les élèves, ici, on voit que la tête de pont est plutôt l'école B, en fait, on y entre et puis on est dispatché, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais le portrait d'une école, c'est à la fois une peinture, mais c'est peut-être aussi quelque chose de dynamique, où on doit pouvoir montrer non seulement ce qu'il y a au temps T, mais grâce à l'exploitation de bases de données, par exemple, au temps T, et puis au temps T plus 1, puis au temps T plus 2, et voir cette évolution se dessiner. Et on peut, pour donner encore une illustration, non seulement faire de portraits des écoles, mais on peut aussi rêver les écoles. Et c'est ce que font Bernard Delvaux et Nico Hirth ici. En fait, vous avez Bruxelles ici, c'est en noir, c'est pas très très joli et très très contrasté, mais ce que vous avez ici, c'est la situation d'aujourd'hui. Alors noir, c'est le, le, le, le rouge en quelque sorte de tout à l'heure, hein il faut représenter les choses. Et puis, on a des écoles très noires, donc des écoles très défavorisées, puis des écoles très, très favorisées, relativement favorisées ou très favorisées. Ouais. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait Mes collègues, ils ont rêvé l'école en disant « Et si, finalement, on disait aux élèves, en les répartissant aléatoirement, où ils vont aller, qu'est-ce qui va se passer ?» Alors, ce n'est pas la Constitution, hein, ils rêvent. Euh, mais c'est aujourd'hui possible de le modéliser. Et ils ont pris comme principe, imaginons que les élèves feraient des déplacements plus courts, que dans ce cadre-ci. Okay. Eh bien, quand ils appliquent, je devrais passer plus de temps à vous dire les, les mécanismes et le modèle, mais quand on dit, eh bien, affectons les élèves aux écoles du voisinage, qu'est-ce qui se passe Eh bien, les écoles deviennent davantage semblables. Et donc, finalement, les effets de ségrégation, qui sont très présents ici et qui étaient présents dans mes diacres de la couleur, eh bien, ils s'atténuent si on admet qu'on va à l'école près de chez soi. C'est une démonstration à rebours, en quelque sorte, de, du fait que c'est pas la géographie qui fait que les écoles sont ce qu'elles sont. C'est le choix des parents et le marketing et l'accueil que font les écoles qui créent ces disparités. Et encore une fois, quand je dis c'est le choix, c'est les écoles sont pas méchantes. Elles développent ce qu'elles croient être une stratégie pour un public qu'elles veulent accueillir et ce faisant, elles produisent ces effets-là. Donc personne n'est méchant. Alors, Comment est-ce qu'on peut évaluer l'effet des ségrégations Je vais passer un peu vite, j'ai retiré tout ce qui était trop, trop technique, parce que pour ne pas vous ennuyer à midi, mais euh, on peut évidemment s'intéresser aux effets cognitifs et non cognitifs, comme l'effet à l'état grisé par exemple, et on peut aussi s'intéresser à d'autres aspects qu'on oublie, c'est les effets sur le personnel. Quand on regarde d'un peu, peu près ce qui se passe, on voit que les écoles les moins favorisées, surtout si on a une concentration d'élèves très, très faible, avec des histoires de redoublement, etc. C'est une école où le turnover des, des enseignants va être très fort. Ce qui veut dire que non seulement on doit traiter des élèves qui, académiquement, sont plus faibles, mais on doit le faire avec des équipes qui changent tout le temps, et qui sont finalement tributaires du fait que les enseignants préfèrent ne pas rester là-bas, que le chiffre de population fluctue et chez nous, ben, le chiffre de population des élèves détermine le chiffre de population des enseignants. Donc vous êtes dans l'insécurité, vous aurez moins de chances d'être nommé, etc., etc., etc. Et donc, si on regarde l'effet de la ségrégation, il se marque à la fois d'un point de vue cognitif sur les performances des élèves, non cognitif sur l'estime qu'ils ont par exemple d'eux-mêmes, ou la croyance en un monde juste. Parce que les élèves, ils émettent aussi des jugements sur le fait d'être bien traités et donc de penser, tout petit ou relativement jeune, que le monde n'est pas si juste que ça, par exemple qui n'ont pas leur dû, qu'on les a mis là-bas, mais qui n'ont pas choisi, etc. Donc tous ces aspects-là, mais il y a aussi tous les aspects qui sont liés aux, euh, aux enseignants, par exemple. Euh, je ne vais pas du tout dé, euh, foncer sur cette partie-ci, mais simplement dire qu'on est bien dans des approches multiniveaux, on peut s'intéresser au niveau de l'élève, on peut s'intéresser au niveau de la classe, de la filière, de, de l'école, des réseaux d'enseignement, puisque nous avons des réseaux, voire de la région, du bassin, etc. Donc on peut, toutes ces analyses peuvent être, évidemment, produites à des niveaux différents, et on peut alors s'intéresser... Au niveau qui est le plus ségrégué, par exemple. Est-ce que c'est l'école Est-ce que c'est la région Est-ce qu'il y a un effet région et puis un effet école par-dessus, etc., etc. Ou un effet filière Je vais passer complètement cette partie-ci. Ce que je voulais faire là-bas, c'est un travail que je qu'on avait fait avec Christian Monsor, à l'époque, on avait comparé le, le système français d'enseignement public avec une carte scolaire et la Belgique francophone avec un système de libre choix, parce que un certain nombre de collègues économistes avaient dit que ben, la carte scolaire, ça ne marche pas, et c'est aussi ségrégué en France qu'en Belgique. Ce qu'on a pu montrer, c'est que ce n'était pas tout à fait vrai, ce n'est pas ce que disaient les résultats PISA, mais il y avait un artefact qu'il fallait prendre en compte, c'est que dans le système français et dans les résultats de PISA, les élèves qui sont en retard sont forcément au collège, et ceux qui sont à l'heure sont nécessairement au lycée, puisque la coupure se faisait à cet endroit-là, à 15 ans. Ce qui fait donc qu'en fait, quand en Belgique on a un établissement qui accueille des élèves de la première à la sixième, on a l'impression que c'est un, un seul établissement, en France on en avait deux. Donc en quelque sorte, on surestimait la, la situation de ségrégation en France, et quand on considérait le modèle belge comme ayant des collèges et des lycées, on, on était dans une situation bien plus dramatique que le modèle français. Et donc cette idée qu'en France c'était pire que chez nous malgré la carte scolaire, c'était pas tenable. Alors, pour terminer, peut-être quelques solutions, parce que là, vous êtes peut-être complètement déprimé, surtout si vous êtes belge. Ou alors, éventuellement, vous, vous dites, il est fou, ça va passer. Et moi je crois que mon école elle est quand même super chouette on fait tout ce qu'on peut donc euh, on s'en fout hein. euh, et, et c'est un peu vrai localement on peut pas tout quand les enseignants disent pas de réforme du haut vers le bas hein, il faut arrêter ces réformes de structure ils peuvent le penser comme ça parce que ce qui se passe chez eux ben, ils font le mieux qu'ils peuvent mais sans réforme de structure sans réflexion sur la structure ils sont condamnés à vivre comme ils peuvent et à faire le mieux qu'ils peuvent avec un univers des possibles qui est finalement très limité et dont ils ne sont pas responsables hein, donc euh, alors Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut faire ben, on, on peut identifier dans la littérature au moins, au moins cinq pistes, et euh, pour tout dire, certaines de ces pistes sont mises en œuvre dans le modèle belge aujourd'hui, avec plus ou moins de conviction, avec plus ou moins de moyens, et parfois avec plus ou moins de biais ou d'effets de, pervers. Alors, premier, premier point, pour reprendre des termes de, de collègues, on peut soutenir les victimes de l'école libérale sans modifier ses principes. J'appelle l'école libérale une école basée sur le marché ou le quasi-marché, ce n'est encore une fois pas une insulte, mais une étiquette qui décrit le fonctionnement. Euh, alors, on peut essayer de, à la marge, sans changer les principes, sans changer la liberté d'enseignement, etc., on peut essayer d'aider les victimes. Les victimes, c'est qui ben, C'est les élèves les moins favorisés, par exemple. Et ça va être toutes les politiques de discrimination positive, d'encadrement différencié, de ZEP, de REP pour parler avec d'autres vocables que belges. Et en fait, l'idée, c'est ben, la situation, est-ce qu'elle est -ce qu et on va simplement compenser, on est dans une logique compensatoire, c'est-à-dire que c'est plus difficile là-bas, on va donner un peu plus d'enseignants, un peu plus de moyens, un peu plus de moyens de fonctionnement, des moyens pour aller au musée, parce que les enfants ne vont pas au musée, avec leur famille, etc. Donc on a toutes sortes de modèles qui s'apparentent à cela. C'est aussi jouer le mar... C'est aussi donner des vouchers. C'est quoi les vouchers Ce sont des chèques. Éducation, on avait pensé faire ça en Belgique, mais il n'y a pas eu besoin, hein, puisque maintenant on finance l'enseignement enseignement libre. Euh, C'est quoi l'idée de Voucher C'est de permettre aux élèves qui sont affectés à l'enseignement public d'échapper à la mauvaise école dans laquelle ils sont, en leur donnant les droits d'inscription pour aller s'inscrire dans une école privée nécessairement meilleure. Donc on est bien dans cette logique de marché, et on dit simplement, bah, puisque l'école ne fait pas ce qu'elle devrait faire, on va permettre d'échapper à cette école. Okay C'est ça, le, dans les grandes lignes, l'idée. On peut aussi jouer le marché contre le marché et dire, ben finalement, pourquoi pas avoir un véritable système de marché qui consiste à utiliser des fonctions incitatives du financement, c'est-à-dire de donner plus à ceux qu'on a envie d'aider parce qu'ils font ce qu'on attend d'eux, et à moins financer ceux qui ne sont pas dans la ligne de la politique attendue. C'est une, une idée qu'on peut évidemment avoir. C'est une fonction qui est extrêmement compliquée. Il y a eu une tentative... Une fois, chez nous, d'utiliser ce qu'on avait appelé en effet Robin des Bois, c'est-à-dire d'enlever une partie de subvention ordinaire pour donner plus de moyens dans une politique d'encadrement différencié, ça a été le tollé, hein, au motif qu'on vous arrachait le cœur, ou à peu près, et que toutes les écoles, même les plus favorisées, n'ont quand même pas les moyens pour fonctionner. Et ça en est resté là. Mais d'autres systèmes peuvent décider de faire ce genre de choses. Et par exemple, à travers les, les Magnet Schools, c'est-à-dire de dire ben, cette école dans un quartier vraiment mal mal positionnés, des élèves très, très défavorisés, on va y implanter une école un peu extraordinaire, on va faire de l'art, du, du, du sport à haut niveau, etc. Et donc, ça va attirer, l'idée de Magnette, hein, ça va attirer des élèves plus favorisés et donc la mixité, en quelque sorte, elle va naître du fait qu'on a envie d'aller à cette école-là parce que le service qui est offert est un service supérieur. Un des risques, c'est que ces écoles attirent en effet des élèves plus favorisés, mais se vident des élèves les moins favorisés, qui, euh, progressivement, se sentent expropriés de leur propre école, parce que le public a changé et que de toute façon, euh, ils ne sont plus nécessairement non plus les bienvenus, euh, ils sont parfois plus difficiles à éduquer que les nouveaux arrivent. On peut aussi piloter par les résultats. Hein, on peut se dire ben, il est inacceptable que les écoles soient ce qu'elles sont, qu'elles produisent des résultats qu'elles produisent. Et donc, on va regarder les résultats. Alors, je vous ai déjà dit qu'on ne faisait pas beaucoup de choses aujourd'hui avec les résultats, mais la, la politique qui est en, en train de se mettre en place à travers... Une, une réflexion qui s'appelle « Pacte pour un enseignement d'excellence », ça fait quelques années déjà, euh, imagine de travailler avec des plans de pilotage et donc d'inciter les écoles de façon un peu plus dure hein, à faire ce qui est attendu, à s'intéresser à certains problèmes qui, sinon, restent sous silence, donc s'intéresser aux résultats. C'est assez nouveau pour nous. Les écoles reçoivent une description de ce qu'elles sont, de leur public. Il y a des épreuves indicatives sur les résultats, etc. Mais jusqu'à aujourd'hui, le directeur peut aussi s'asseoir dessus ou oublier qu'on lui a envoyé ce document-là. Il n'est pas du tout obligé de s'en servir. On va aller à travers les plans de pilotage, sans doute vers un modèle partiellement de pilotage par les résultats. On peut aussi décider de travailler sur les flux et réguler les flux. C'est un peu, à travers les décrets inscriptions ce qui a été imaginé. Mais ça a été imaginé de façon tellement timide qu'on ne peut pas dire que le système de régulation des inscriptions soit autre chose que simplement assurer la paix en donnant à chaque élève une place. Le problème du choix, évidemment, en Belgique, c'est que... Il bah, y a des écoles qui sont très demandées, d'autres qui le sont moins, et il faut bien trouver un système de règles pour savoir si je peux aller dans cette école-là ou pas, puisqu'on n'assigne pas les élèves, a priori, hein, à une école en particulier. Donc les élèves se présentent, enfin les parents se présentent, vont s'inscrire, et bah, qui est-ce qu'on inscrit quand il y a 300 places et qu'on a 400 élèves C'est un peu ce que certains ont appelé les décrets pique et boucherie quand vous allez à la boucherie pour savoir si vous êtes avant Madame ou après Monsieur, eh bien vous recevez un, un numéro d'ordre. Et au début, c'était ça l'idée, simplement d'assurer une place. Il y a eu trois décrets successifs, parce que c'est un sujet très compliqué de réguler les flux dans un modèle constitutionnellement basé sur la liberté d'enseignement. Donc, il peut y avoir énormément de recours contre une interdiction, une obligation des priorités qui ne seraient pas les bonnes et qui, en tout cas, vous laissent. Et donc, c'est un sujet très compliqué qui a fait l'objet de trois décrets. Et c'est sans doute, à chaque rentrée parlementaire, le décret qu'on va modifier dans l'année. Alors, il y a des années, où on le change, il y a des années, où on ne le change pas, mais il y a des déclarations à peu près tous les ans, d'à peu près tous les partis, y compris de la majorité, pour dire qu'on va changer ce décret ou qu'il faudrait le changer. Euh, ça, pourrait être un, ça pourrait être une voie pour s'assurer que les écoles soient moins différentes, disparates les unes par rapport aux autres. Encore faut-il évidemment qu'on qu trouve les règles qui permettent une affectation hein, des élèves pour rendre effectivement cette hétérogénéité plus grande. Ce que je vous ai montré avec de, les deux cartes de Bruxelles en noir et blanc, bah, c'est un peu ça, c'est de dire bah, si on donnait d'abord aux élèves une place dans une école et puis que la liberté d'enseignement s'appliquait au deuxième tour, c'est-à-dire une fois que vous êtes là, vous avez le droit de changer mais vous avez le droit de changer, un peu comme dans les jeux, les puzzles, il faut qu'il y ait de la place ailleurs, donc vous pouvez changer, mais il faut que vous trouviez une place ailleurs, et c'est à vous de faire la démarche, mais vous êtes déjà positionné quelque part. Aujourd'hui, en Belgique, vous devez faire une démarche. La liberté oblige à aller dans une école et de faire des choix. Il n'y a pas d'autres possibilités. Euh, on pourrait aussi, comme le, le, le font, les, comme le font les, les, les collègues flamands, qui, comme par exemple euh, une collègue qui s'appelle Cantillon a étudié la question, on pourrait aussi avoir des systèmes de quotas, qui font qu'on ne peut pas excéder, dans un sens ni dans l'autre, une population particulière, une proportion de population particulière. On peut dire, bah, par exemple, on ne veut pas qu'il qu y ait plus qu'une certaine proportion dans, dans, dans les différentes écoles d'élèves d'origine défavorisée, par exemple, ou ne parlant pas le français, etc. Et ce faisant, bah, évidemment, on peut avoir un système qui va rééquilibrer les populations dans toutes les écoles. On n'y est pas encore. Et puis, il y a une voix un peu, un peu discordante dans le concert, qui est de dire, eh bien, il faut prendre son parti d'un système ségrégué. Et je pense par exemple à un collègue qui s'appelle Jacques Cornet, qui dit, mais finalement, c'est pas si mal que ça. Faisons pour les élèves des publics défavorisés, des publics populaires, c'est souvent le vocable qu'on va utiliser, faisons des écoles populaires d'excellence pour le public populaire, et occupons-nous sérieusement de cette idée. Et d'ailleurs, on les armera mieux contre un système qui ne leur est pas favorable en travaillant entre soi. Oui, c'est une autre idée. Au moment des ZEP, en 1981, c'était aussi cette idée que les ZEP seraient des laboratoires, qu'on y ferait des choses et qu'on pourrait faire bouger la société aussi, parce qu'on fera comme, euh, comme activité, et pas seulement en activité euh, académique, dans les écoles qui accueillent des élèves défavorisés. Alors, pour conclure, quelques réflexions, c'est toujours bon de dire qu'on va conclure. Hein. Alors, il y a, pour les gens qui seraient enthousiastes, s'il y en a, en disant oui, il faut faire quelque chose, hein, le système est trop ségrégué, déségrégons. Ah, oui, déségrégons, mais ça ne suffira pas. Et ça pourrait même être pire que tout. Parce que si les enseignants qui, dans le modèle belge francophone, mais encore une fois, ce n'est pas le seul, mais il est particulièrement exacerbé chez nous, pense qu'il faut des groupes homogènes dans sa classe et que dès qu'il y en a un qui dépasse un peu au-dessus ou en dessous, il faudrait soit des trucs pour les surdoués, soit des choses pour les crabes, etc., et qu'on puisse répartir chacun dans sa petite case, si on garde ce modèle-là, évidemment, augmenter l'hétérogénéité, je crains que nos enseignants, tels qu'ils qu pensent le système pour la plupart aujourd'hui et tels qu'ils sont armés pour agir en classe, eh soit vraiment démunis. Et que donc, bien sûr, on aura un petit gars qui est un peu plus faible, on aura un gars qui ne parle pas le français, on aura etc., une fille qui est associée, etc. Mais les enseignants, ils travailleront soit pour la moyenne, soit pour le haut, soit pour le bas. Et donc, évidemment, là arrive un vrai problème chouette, c'est de la pédagogie. Ce n'est plus des problèmes de structure, c'est des problèmes de formation d'enseignants et c'est des réflexions sur comment je fais quand c'est hétérogène. Et donc il faut modifier les pratiques pédagogiques euh, si on veut euh, que cette déségrégation ne produise pas des effets pervers, pires que, que la situation actuelle. Alors il faudra aussi faire gaffe à un truc parce que le Belge, comme sans doute la plupart des individus, aime l'équilibre hein, et on est assez doué pour cela. Donc si on prend une mesure isolée qui vise à l'accès au début du secondaire à tel type de... ou si on décide de supprimer le redoublement le système se rééquilibre très vite et il remplit les classes d'enseignement spécialisées, par exemple. Hein Ou bien, si c'est là qu'on ne peut pas redoubler, on va redoubler avant, on va maintenir les élèves, etc. Donc on a une expérience longue de ces mécanismes de compensation, de vases communicants qui font que le système se rééquilibre. Donc il faut pouvoir se mettre en mouvement, changer les pratiques, mais aussi changer la réflexion qu'on a sur le système, sinon le système se rééquilibrera euh, par lui-même. En général, c'est ce qui se passe. Il faut évidemment aussi réfléchir aux conditions d'accès en amont, c'est-à-dire, ben, qu'est-ce qu'on fait avant On ne peut pas raisonner là, pour le secondaire, sans réfléchir à ce qui se passe en maternelle et ce qui se passe en primaire. Même chose pour l'enseignement supérieur, hein, il y a quelque chose en amont, donc il faut évidemment toujours réfléchir à la situation en amont. Et puis... Euh il y a un point qui est technique et que je ne développerai pas ici, c'est qu'il faut que nous ayons des outils pour surveiller, piloter, observer, vous appelez ça comme vous voulez, contrôler, ça dépend de l'intention que vous avez, mais en tout cas, si on veut diminuer les ségrégations, les effets de ségrégation, il faut pouvoir les observer, et pas seulement les observer à travers des échantillons. On est capable de faire avec PISA des choses très très chouettes, on a plein d'informations, oui mais ça ne présente qu'une centaine d'écoles. On en a en Belgique francophone pour le secondaire, un peu plus de 500 donc il faut pouvoir avoir des données sur les 500 il faut les avoir de façon récurrente pas seulement tous les trois ans il faut avoir des informations suffisantes avec tous les problèmes de collecte mais aussi de protection de la vie privée etc des faits d'annonce le risque en effet de mettre sur le marché des informations risque d'aggraver la situation quand on a pris un décret sur les inscriptions on a donc su dans quelles écoles il y avait des files d'attente par le passé les files d'attente elles étaient dans le bureau du directeur un parent se présentait le directeur disait « Ah non, il n'y a plus place ». Mais il n'y avait pas forcément une liste écrite. Hein. Le directeur pouvait dissuader tel ou tel, et donc on n'a pas l'impression. Le premier décret d'inscription, on a eu des fils devant certaines écoles. Et certains parents se sont dit « Oui, oi, ça, ça doit être une bonne école hein. ». Donc on a aggravé la file. Et puis d'autres écoles qui n'étaient pas forcément face à des, des pénuries, etc., se sont retrouvées aussi avec des fils, parce que les parents se sont dit « Oula, il faut y aller aujourd'hui, hein, sinon... Euh... » Et donc, des fils. Donc on a parfois des politiques qui émènent, qui sont menées dans un sens intéressant, mais qui provoquent des effets désastreux auprès du public. Ce qui a permis de dire à certains, « mais Voyez bien, hein Et avant, il n'y a pas de problème. Et puis maintenant, avec votre égalitarisme sectaire ou borné ou ce que vous voulez, vous avez créé un phénomène. » Le phénomène, il existait. Sur certaines portes d'école, il était marqué que les inscriptions étaient clôturées depuis quatre ans. Ce n'est pas la peine, on a déjà des listes d'attente. Donc Le décret d'inscription n'a rien créé d'autre euh, que finalement un effet de panique chez, chez, certains, chez certains parents, sans doute. Ça, c'est vrai. Alors, peut-être une réflexion un peu plus macro. J'ai essayé de montrer les choses de façon très micro ou très macro, mais on peut aussi se dire que à Bruxelles, par exemple, la natalité est importante. Donc, C'est une région où il y, a, il y a des enfants qui naissent, et ils naissent plutôt dans les familles défavorisées que dans les familles très riches. De toute façon, il y a plus de familles défavorisées que de familles riches. Donc, ce faisant, on a besoin de places dans les écoles. Et ça, c'est vachement intéressant. Parce que ça veut dire qu'on va devoir ouvrir des places et qu'il va falloir réfléchir où on ouvre les places. Alors, on est dans un système de marché, il faut se le rappeler. L'État ne peut pas dire « pom, pom, pom, pom, école », et voilà, c'est fait. L'État peut dire « pom, pom, école ». D'autres vont peut-être se dire, moi oh, j'en crée, ou j'ai pas les moyens d'en créer, donc j'ai pas en créer, on peut pas obliger le privé à fabriquer des écoles, hein, c'est pas une obligation. Et puis l'État peut mettre une école là-bas, et puis les élèves n'iront pas forcément dans cette école là-bas, puisqu'on peut choisir. Donc on peut aussi créer des écoles à des endroits où il n'y aura pas forcément de choix. Et si vous créez les écoles, comme certains modèles le proposaient dans les quartiers les plus défavorisés, parce que c'est là que les enfants sont, vous avez à peu près toutes les chances d'avoir recréé un ghetto, une école de ghetto. Parce que les élèves défavorisés, contrairement à ce qu'on croit, les moins défavorisés des dé défavorisés vont essayer d'échapper à cet endroit. Mais les plus favorisés qui n'habitent pas à ce ghetto, ils n'ont aucune raison d'aller dans cette école. Et donc on va aggraver, le, aggraver encore l'histoire. Pour la petite histoire, une place d'élève, quand vous la créez, pour donner un ordre de grandeur, parce que les enseignants et les parents ne voient pas toujours cela, c'est 15 000 euros. Donc si vous voulez créer une nouvelle école avec des places pour les élèves, il vous faut créer entre 7 à 9 mètres carrés, jusqu'à 10 mètres carrés de bâtis, d'infrastructures, de, de cours, etc. Et l'ordre de grandeur, ce n'est pas très cher, hein, c'est 1500 euros du mètre carré à peu près, mais il faut les sortir. Et si c'est pour les sortir pour avoir des places vides, moi je ne suis pas prêt comme contribuable à mettre des millions à des endroits qui ne vont pas être utilisés. Mais la régulation de marché fait qu'on n'a pas de certitude. Quand, quand Carrefour installe une succursale, c'est pas l'État qui a décidé que ça se mettrait là. C'est possible de l'installer là éventuellement, mais à côté de ça, on peut avoir une autre infrastructure, et puis on ne sait pas quel marché, quel commerce va fonctionner. Nos écoles, c'est un peu ça. La démonstration que nous sommes dans un quasi-marché, elle se fait aussi de cette manière-là, et c'est très coûteux. Alors donc, et je termine, je crois, là-dessus, où placer les écoles à Bruxelles Alors, pour ceux qui connaissent Bruxelles... Ça leur dira quelque chose. Pour ceux qui ne connaissent pas Bruxelles, je vais dire quelques mots. On pourrait faire plusieurs modèles. On pourrait par exemple se dire, ben, mettons-les, c'est peut-être pas très, très clair mes petits points ici, mais on pourrait les mettre dans la partie, ça c'est ce qui est actuellement, et puis là il y a différents modèles. On pourrait se dire, ben, finalement, mettons-les dans les poches, dans les endroits où on a une natalité plus importante, c'est essentiellement les quartiers défavorisés. On pourrait, tous les, on pourrait par exemple toutes les concentrer dans le cœur de Bruxelles, parce que les, les lignes de transport vont comme ça. On pourrait aussi se dire, ben non, le mieux ce serait de faire une couronne, parce que ça permettrait aux gens de la périphérie d'y venir, mais aussi aux gens du, du centre et les quartiers sont un peu moins typés. On pourrait aussi, et c'était plutôt ce que nous on défendait, se dire, ben, regardons la fracture entre la partie pauvre et ancienne et la partie plus aisée, euh, et récente de Bruxelles, et finalement, plaçons les écoles le long d'un no man's land qui est acceptable pour tout le monde, sans marquer les écoles dans le rouge ou les marquer dans le vert, et donc on peut espérer... Donc, vous voyez, alors Je ne prétends pas vous donner la solution, c'est un joli problème, mais ça veut dire que les chercheurs en éducation à la fois peuvent décrire, peuvent essayer de comprendre, mais peuvent aussi aider à la décision. Alors, comme le disait François Dubé, ce n'est pas aux chercheurs de décider, mais c'est certainement aux chercheurs d'aider et de fournir les instruments qui permettront à ceux qui sont légitimes pour décider de décider. Voilà, j'en resterai là. Merci beaucoup.